Cette vidéo s'adresse à vous si vous voulez fixer des tarifs haut de gamme, mais que vous ne savez pas ce qui vous en empêche actuellement. Vous voyez d'autres personnes, des confrères dans le coaching, dans le consulting, dans le conseil, de la formation, de la transformation, fixer des produits et des services à 3 000, 6 000, 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Et vous savez au fond de vous que la valeur de vos produits est tellement grande, mais vous ne savez pas ce qui vous en empêche. Et au fond de vous, vous dites, mais je sais que mes produits ou services peuvent faire la différence de la vie et de le business de mes clients. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 peurs et blocages qui vous freinent aujourd'hui pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez à votre tour vivre pleinement de votre activité et d'augmenter ici vos tarifs, votre impact sur les autres et obtenir le vrai merci de vos meilleurs clients. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 7 points puissants à pouvoir comprendre pour lever le voile sur les peurs qui vous empêchent de fixer les tarifs haut de gamme aujourd'hui. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là, j'y partage de nombreuses et conseils pour ne manquer aucun de mes prochains partages 1 pro profitez ici pour cliquer sur le bouton rouge s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages la première peur qui vous bloque le premier blocage c'est la peur du rejet la peur du refus et là vous vous dites mais si je fixe des tarifs haut de gamme, j'ai peur que les clients fuient, les clients fuiront. J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que les clients resteront et la mauvaise nouvelle, c'est que les clients fuiront. Et oui, je peux vous dire une seule chose, c'est que oui, les clients fuiront, mais pas tous les clients. Certains clients fuiront et les clients qui fuiront, ce ne sont pas les clients dont vous avez vraiment besoin pour votre business. Les clients qui fuiront sont les clients qui auraient fui, quelle que soit euh, l'excuse, quelle que soit la chose que vous décidiez de faire, même si vous proposiez peut-être un jour un produit à 10 euros, 15 euros, 20 euros, même un service, ils trouveraient tout de même le moyen de fuir et trouver un prétexte de ne pas faire du business avec vous. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe beaucoup de clients autour de vous que vous n'avez pas encore attirés et votre objectif n'est pas d'attirer tous les clients. Vous devez vous concentrer sur vos meilleurs clients. Donc, oui. La mauvaise nouvelle, c'est que les clients fuiront les moins bons, ceux que vous ne pouvez pas aider et ceux que vous n'avez peut-être pas envie d'aider. Et puis l'excellente nouvelle, c'est que les clients, les meilleurs clients, les plus engagés seront attirés par votre produit, par votre service parce qu'il ne s'agit pas de prix au final, il s'agit véritablement d'une valeur et de la transformation que vous apportez. Donc c'est la première peur, lever le voile sur cette peur est libérateur, la peur du rejet, du refus. Vous devez donc prendre conscience qu'il ne faut pas attirer tout le monde, qu'il ne faut pas plaire à tout le monde, il faut attirer les meilleurs clients. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et là, j'entends souvent me dire, mais Zico, je ne suis peut-être pas suffisamment compétent pour pouvoir délivrer de la valeur haut de gamme. Parce que si je propose des tarifs à des prix élevés, il faut que je puisse être capable de délivrer un contenu très élevé. Et je ne suis pas capable, je ne suis pas sûr d'être capable, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Je peux vous dire ceci, c'est que dans le haut de gamme, lorsque vous allez aider vos clients, vous aidez les clients que vous pouvez aider dans votre expertise, dans votre domaine d'activité, il y a des choses que vous savez faire et faire faire que d'autres ne savent pas faire. Vous ne devez pas tout savoir, tout connaître, non ce n'est pas ça. Vous devez savoir ce que vous devez savoir, c'est-à-dire aider les personnes qui ont besoin de cette aide que vous connaissez déjà. Et pour ça, il vous suffit de regarder dans votre vraie expertise, dans votre vraie pratique, le domaine de transformation, là où vous êtes certainement sûr, absolument sûr que vous pouvez aider la vie et le business de vos clients. Et lorsque vous êtes conscient de ça, de cette expertise, de cette valeur-là, vous pouvez vous concentrer là-dessus en disant « je me concentre sur cette expertise et sur ces points-là, là oui, je sais que je peux transformer la vie et le business de mes clients. » Donc sachez qu'à ce moment où vous suivez cette vidéo, vous avez déjà cette compétence, vous avez déjà ce talent. Et en plus, vous pourrez l'améliorer au jour le jour, vous pourrez toujours vous former, vous pourrez toujours apprendre de nouvelles choses, tout ça dans le seul et unique but c'est d'apporter plus de valeur ajoutée à vos meilleurs clients. Ensuite, la troisième peur, c'est la peur de décevoir. Et là, souvent, j'entends Zico, mais si je propose des produits ou services haut de gamme, je risque de décevoir parce que je n'aurai pas suffisamment de contenu. Il faut que je puisse apporter des milliers et des milliers d'heures de formation, de contenu, de coaching, mais je ne pourrai pas m'en sortir. Je n'aurai pas assez de contenu à délivrer si je demande un tarif plus élevé. Et là, une fois de plus, c'est une connaissance erronée de ce qu'est le haut de gamme. Parce qu'il ne s'agit pas de quantité dans le haut de gamme. Il s'agit bien de qualité. Parce que votre objectif n'est pas d'apporter plus à votre client, parce qu'au plus vous lui apportez, au moins il arrivera à la destination qu'il souhaite atteindre. Donc votre objectif à vous, c'est justement de focaliser sur l'essentiel. Imaginez si vous allez rencontrer un médecin, vous avez une vraie douleur, qui vous dit écoutez, pour votre douleur, je peux la soulager. Et vous devez venir comme ça une fois par jour pendant six mois. Et un autre vous dit, écoutez, moi je peux vous la soulager ici, dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui vient. Lequel choisirez-vous Celui qui ira plus rapidement à l'essentiel. Donc rassurez-vous, vous ne devez pas apporter une montagne d'éléments de contenu, vous devez simplifier. Il faut évidemment ne pas simplifier à outrance pour ne pas simplement euh, ne pas transformer la vie des gens. Il faut donner ce qu'il faut pour transformer et vivre une vraie transformation. Ensuite, la peur suivante que je reçois, c'est la peur du jugement. Et là, on se dit, mais si je propose des produits ou services haut de gamme, les gens autour de moi diront, qui es-tu toi pour proposer des tarifs élevés Qui es-tu Et bien souvent, quand j'entends ça, ça cache quelque chose derrière. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur ou ce complexe du succès dans laquelle cette situation le syndrome de l'imposteur et donc cette confiance fragile ce syndrome de l'imposteur, vous devez donc le mettre de côté. Pourquoi Parce que le jugement, il existera toujours. Vous serez toujours jugé, quoi qu'il arrive. Même si vous proposez des tarifs entrée de gamme, vous serez jugé, milieu de gamme, vous serez jugé. Même si vous proposez des produits ou services gratuitement, vous serez jugé. Donc quitte à être jugé, il vaut mieux le faire en créant un véritable impact dans le haut de gamme. Ensuite, la cinquième peur, c'est la peur d'échouer. Et là, j'entends souvent ces "zico", mais si cela n'intéresse personne, qu'est-ce que je vais faire si ça n'intéresse personne Je peux vous dire une chose, c'est que si ça n'intéresse personne, cette interrogation elle peut aussi se poser si vous proposez du milieu, de l'entrée de gamme. Elle peut aussi se poser si vous décidez de lancer juste votre business. Elle peut aussi se poser si vous décidez même de vous lancer dans n'importe quelle aventure dans laquelle vous choisissez de suivre une route différente. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va intéresser les autres Cette question, vous pourriez vous la poser dans tout. Sachez juste une chose, c'est que les entrepreneurs passionnés de liberté, quelle que soit la discipline, se posent cette question une seule fois et ensuite se disent oui, et si les gens étaient intéressés Pourriez-vous dire aussi, et s'ils étaient intéressés Et si les clients me disaient oui Et si je proposais un produit ou service à un tarif de 3 000 ou 5 000 ou 10 000 avec une vraie valeur ajoutée qui transforme la vie et le business des clients Et que les clients disent oui, ça m'intéresse. Et qu'ils disent merci. Et que leur vie leur business est vraiment transformé. À quoi ressemblera ma propre vie En termes de satisfaction, en termes de finances et pour tout le reste. Ça, c'est ce que vous pouvez faire lorsque vous levez le voile sur cette peur d'échouer et que vous commencez à avancer. La sixième peur, c'est la peur de réussir cette fois-ci. C'est une peur qui est beaucoup plus subtile parce que lorsque l'on réussit, ça crée un changement et on a souvent peur du changement. On sait ce que l'on a, on sait ce que l'on connaît, on connaît sa situation. Et si on réussit, il y a une situation différente. À quoi ça va ressembler de recevoir plein de clients de gamme, d'avoir cette pression de devoir assurer, de délivrer, d'apporter de vrais résultats à quoi est-ce que ça ressemblera Et eh bien souvent, quand on est dans cette situation, de cette peur de réussir, on fait tout pour ralentir au moment où on sent qu'on se rapproche de cette réussite. Vous devez lever le voile dessus parce que rien que le fait de mettre la lumière dessus vous permet de la fragiliser et de la diminuer. Et puis enfin, la septième peur, c'est la peur de l'inconnu. Et la peur de l'inconnu, c'est de se dire bah, « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre, je n'ai pas de méthodologie ». Zico, c'est bien beau, je suis, oui, motivé à le faire, à proposer des produits ou services haut de gamme, mais par quoi commencer Quels sont les tarifs que je devrais proposer Quels sont les prix Et bien là, la réponse, elle est simple, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Vous avez besoin d'apprendre, de vous former, de savoir exactement comment faire et vous êtes au bon endroit parce que je partage différents conseils, différentes stratégies pour vous aider parce qu'il vous faut un mode d'emploi pour gagner du temps. Et justement, si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, nous avons parlé de ces 7 peur qui vous empêche de fixer des tarifs haut de gamme Vous voulez savoir comment nous faisons pour fixer nos tarifs haut de gamme et d'obtenir des résultats pour nos clients, une transformation pour leur vie, leur business et en même temps propulser nos propres business au multiple 7 chiffres simplement en créant de la valeur ajoutée et en faisant des choses que l'on aime, que l'on adore, que vous pourriez faire à votre tour dans votre domaine pour vos propres clients. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vais vous inviter à une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour attirer des parfaits inconnus, donc des visiteurs et pour les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine. Oui, en moins d'une semaine. C'est un système très simplifié, puissant, que vous pouvez découvrir en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part dans de la description. Vous pourrez suivre cette présentation depuis le plus confort de votre ordinateur puisqu'elle est totalement offerte et pourrez choisir les disponibilités qui correspondent mieux à votre agenda, à votre calendrier. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants, c'est le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres, ce qui vous permettra d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voici mes passionnés de liberté, cette vidéo qui se termine. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi avec autant d'intérêt. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait le bouton rouge est ici, s'abonner. Et puis dites-moi ici au bas de cette vidéo, quelles sont les peurs parmi ces 7 peurs qui vous bloquent selon vous aujourd'hui, qui vous empêchent de proposer et de fixer des tarifs haut de gamme et de pouvoir les assumer J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à pouvoir échanger. Et puis, dites-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres peurs que vous avez identifiées qui vous empêchent. Ce sera une occasion d'échanger ensemble. Pensez à partager cette vidéo et de me laisser un commentaire au bas de cette vidéo. Mes passionnés de liberté, je vous remercie pour votre amitié et votre enthousiasme. Je vous envoie toute mon amitié. Cliquez ici quelque part sur cette page pour découvrir cette présentation en ligne. Je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. Toute mon amitié, c'était Zico -Kiax. Merci.